Ouais, je suis jaune, c'est moi suis jaune Flash Factory, vous êtes sûr <rire> ouais, ouais. On aura euh, ok, un pistolet par personne, c'est tout C'est le truc tout au bout là non, Ouais, non, là, on là, on là va, où y a tous les, les, toutes les couleurs C'est le drapeau LGB, faites ah, LGBT, attention LGBTQ+, LGBTQ+, plus. ouais c'est ça Avec Grégoire on est calé sur cette question du genre sexuel Alors il y en a combien Plus de 180, y compris non binaire <rire> arrêtez de dire des, <rire> des conneries, 180 ah c'est pas, pas ce qu'ils inventent tous les jours hein. y, en a, y en a 10 tout au plus Il y a le genre sexuel chat <rire> Ça c'est Grégoire Ça c'est Grégoire vu comment il nous dès qu'il voit un animal laisse tomber Euh quoi C'est pas moi qui le les... ah, <rire> chat Regarde comment il bégaye <rire> J'adore les animaux Moi aussi Mais je crois ouais, qu'on les adore pas de la même manière Ok j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait moi j'ai une grenade donc c'est bon j'ai tout mon stuff <rire> ah, je... ah bah ça va une Aye grenade toute manière que t'as une arme ou pas tu touches pas les gens donc mm. <rire> Attendez là bas y'a un y a un, y a un, y a un euh, buisson suspect Où ça oh. Yes yeah, ça fait Regardez ce buisson de merde qu'est-ce qu'il fait là Allez faut que je trouve un truc Allez Non non non y'a personne dedans ça se voit un peu quand même Non mais ça se voit il quand il y a quelqu'un De toute façon il pourrait pas faut ouais. pas que tu psychotes sur tous les buissons, hein. ils ont une forme bien précise en plus Un place. buisson J'ai des arbres de merde mais je suis bien protégé Magic, faut que tu tires sur absolument tous les buissons Non, euh, perso, j'ai pas trop peur des buissons Par contre, il y a un hot dog géant là-haut, il me fait un peu flipper <rire> T'as peur qu'ils finissent où Y'a un mec là-bas, il y'a un mec Oh merde Il Y'a un mec Putain. Désolé Dans la maison là, il construit ah, Touchez euh, Retouchez tête Il est oui. où il est dans la maison. Enfin, Juste je en, en face, suis je suis regarde, il y a, a l'escalier ah, qui est ouais, construit. Moi, je suis pas pressé en fait, hein, les gars. Par contre, vous pourrez me laisser ces balles de M4 si on le tue Oui, oui. Vous pourrez me laisser sa M4. Ah, droit, à gauche, à gauche. Attends, tu l'es, le headshot, boum. Bien joué, je, je l'ai pas touché une seule fois. Qu'est-ce qu'il est, qu est bon On va win non. les mecs. Il y a un autre mec. Le mec t'es que je lui ai mis une balle, genre il est mort. <rire> je l'ai couché l'autre, à l'intérieur de la maison. Oui. Oh putain. Viens, viens, viens là. Il y, y a des... un M4 dans la maison, il euh, y a une non, M4 ouais. dans la maison si tu veux, Fightox. Ok, ok. T'as besoin des grenades cette gaffe Protégez-moi, protégez moi Ouais, je suis à un coffre. <rire> T'es prêt à courir, Magic Cours. Le magic. Run oh les gars, oui. je suis dans la merde. C'est bon, je prends une M4. Euh, je vais prendre ça. Je prends un kit de soins les gars, je suis dans la merde. Ah ouais, moi aussi, il me faut des trucs de soins. Ah mais c'est pas un hot dog, c'est un hamburger. Bah ça oh. va alors. <rire> ça, ça va, ça va. Ça, ça fait pas trop peur, c'est normal. Euh... Parce qu'un hot dog, bon... J'ai un long. snipe avec 55 balles, c'est ça, c'est pas beau Ouais. Moi j'ai une M4 avec un 57 bata. balles. Les mm. gars, je suis au sous-sol, il y a une femme, elle est séquestrée. Au ça <rire> Ça. Euh, oh, ça mais qu'est-ce qu'il raconte? J'arrive <rire> le gros gueuleur. <rire> <rire> non, mais ça, ça m'intéresse <rire> ça. Attends, là y'a une caisse, ah non. <rire> elle est où la madame? Oh, y'a une caisse de munitions là non? Ah non. Moi je vais voir la madame. Putain, je suis bourré ou quoi? Je pense dans bien tout. C'est peut-être pas une bonne idée une vidéo après une soirée. Hein. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Surtout pour la première quoi. C'est pas grave. Bon, faut peut-être aller dans la zone. Je propose, ouais. Magic, viens, en fais du toboggan. On est large, on est large. large. Allons-y, let's go. Départis Départis les les, amis. Ouais, mais les escaliers fonctionnent même pas, gros. Comment tu rentres là-dedans Tu m'expliques Alors, c'est un peu comme papa dans maman. Euh... <rire> Ou comme dans la femme séquestrée. Ah <rire> la femme séquestrée. <rire> Là-bas, ça a construit, donc je sais pas si c'est un mec qui est descendu. Oui, c'est un, de... <rire> oui, un mec qui est descendu. Hein. <rire> <rire> il a bien sauté pour monter. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ils sont trois. hein euh, ah je, oui, e beaucoup. je les vois pas du Ils tout 4, moi. 4, hein. Ils sont Ils 4 par les maisons nord 30, Ils arrivent à la maison nord Ils la maison 30. Ah oui, je les vois. Là, là, là il est détruit. Mais bon, ça va être chaud de les avoir. Tu hein. les as, mec. Arrêtez Oh, j'en ai rien Non, je déconne <rire> J'ai tiré tout seul, putain. Allez, ça me... Et là on illusion Ça me vénère de ouf quand ça tire tout seul. Oh, il y a un piège moi ça me le fait plus le truc qui tire tout seul. Oh là-bas, il là y a des gens ils sont en train de casser le, le ballon. Où ça Alors, ballon. Je, tu, vous, vous voyez pas eh, ouais, il y a un ouais, de PV qui descend Oh deux casse les ballons je oui. les PV. Ouais Je les vois pas le ballon, je le vois pas le ballon Y'a une barre de PV en bas Ah oui Première bon, fois que je vois ça. Est-ce qu'on va tuer aussi. la team là-bas Ouais. Ah, oui complètement. Ouais, on y va. Magic ouais. tu restes derrière, tu nous regardes et t'apprends. Ok. <rire> je rigole. Tu peux tirer. On se camoufle. On se camoufle. On est quand même derrière. Je crois que je suis caché hein. Regardez, oh je vois sous l'arbre Trop bien. Ok on est repéré Non est quoi jure C'est quoi ce truc Oh je suis couché, je suis couché Magic, ranis-moi, je suis juste derrière toi, ah, -toi. Mais t'es con ou quoi Attends. Oh, non mais t'as pas putain. besoin de te protéger T'as pas besoin de te protéger, t'es derrière l'arbre. Ah, Aidez-moi bah là on est plus trop derrière l'arbre oh, mais. Je suis mort. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est mort définit Bon bah voilà. voilà. <rire> c'est bon. <rire> c est c est... Tant pis pour nous. Ouais, magic. Bon, petit, espérance un... de vie, 20 secondes. On un... oscope. Tema, Tema, Tema déjà, il reste immobile. C'est le truc, dans ce genre de jeu, tu restes immobile, tu prends une balle de snipe, tu meurs. Tu dis qu'il reste au milieu de la route et il vise. Bah, Je pense que <rire> là c'est... Attends, attends, arrête-toi. Laisse passer les piétons sur le passage, c'est là ben, tu peux y aller 20 secondes dépassées On a, on a tous fait ça un jour, respectez le coup ah ah ah ah ah, ah, ah, ah ah ah ah ah Les 20, les 20 secondes sont terminées Magic <rire> Magic. Il est, est temps 20 de 20 mourir Cache-toi sur Quote. les escaliers <rire> Non non Et prends ton pompe, prends ton pompe Mets-toi ah, là et vrai. tu regardes, regarde <rire> Là tu peux regarder en, juste en bougeant ta souris Voilà hein. C'est fini hein. Il t'a vu Monte-toi vite oh là, vite là, Oui Oh là mais oh la là, la là, la là, la la la Et on a dit quoi qu'on voulait faire top 1 avec lui Non non non justement on avait, on avait pas dit ça ouais, ouais hein. <rire> Il l'a pas touché une non. fois J'ai vu il l'a touché il l'a touché il l'a touché, touché, touché Ok on va Maintenant qu'il a touché quelqu'un il retouchera plus personne Mais je crois que j'ai plus touché l'escalier que, que le gars hein. <rire> oui. Mais pourquoi t'as tiré sur l'escalier il a, il a bugué Je sais pas je vous aimais pas C'était pas sympa avec moi Ah on est dans le bus, on est dans le bus, le bus magique Vous vous souvenez du bus magique Non Oui je sais pas, le, le bus magique, en gros c'est un bus, je crois qu'il rétrécissait Et il rentrait dans l'anus d'un gars ou un truc comme ça On dans les De quoi tu parles là euh, Crazy, crazy Groove c'est quoi, quoi comme de connerie De l'anus magique, euh du bus magique L'anus magique Oh, oh j'ai drop de que... ouais. Oh Magic, putain tu casses les couilles Oh putain, laissez-le Bah eh ben, tu sais quoi, tu nous retrouves Ouais, <rire> t'inquiète pas Magic, t'as mis ton parachute Ouais, eh, je suis pas si en retard que ça, regardez Enfin, ça dépend de quel retard on parle là, quand même Non mais euh, je parle euh... C'est méchant enfin, ouais. mo Moi j'ai pas de triquel tu vois <rire> <rire> Eh bon, les bon. gars, ça y est, je suis avec vous hein Ah ouais Bah Heureusement que t'as suivi mon conseil en plus j'ai rien trouvé hein, donc euh... <rire> T'es allé dans le sous-sol de ma maison Y'avait rien Putain je prends vrai. une maison et faut il faut qu'il vienne dedans Y'avait rien Mais tu casses les couilles Y'avait rien T'es chiant quand même y Tu y drops rien. mal, tu vas pas dans la maison des autres <rire> Y'avait rien tu restes, tu restes dans ton mal-être Bah ben oui <rire> Tu vas pas faire euh... oh, euh, Il y a quelqu'un qui est proche de ta maison, fais gaffe Oui j'ai rien Moi j'ai des grenades, si on m'emmerde va mal se passer, je me balade avec les grenades à la main J'arrive ma garde Bon oh, je laisse l'eau comme ça il sait pas pas qui viennent Non je le garde, je veux des armes Vas-y vas-y vas Ah mais non il en a même pas Je vais lui envoyer une grenade dans la gueule Il va y des magiques Mais de euh, il y a personne à qui je une grenade là <rire> il, il est mort <rire> Non Il a failli <rire> Il y a un mec dans cette session Allez vas-y, jette-lui une grenade Je pourrais pas, il est trop loin Mais si, t'as si, si, si, si. beaucoup de force vont les grenades Mec elles ont, elles, elles, tu peux appuyer sur, tu rappuies sur la touche et ça déploie des ailes <rire> Si tu oui. la jettes à tes pieds elle va loin Avec le rebond okay, En fait c'est comme la pétanque tu vois, ça roule ah, la pétanque <rire> La pétanque ah, La pétanque Oh, oh il faut te tirer dans la cochonnette, Dunk Le cochonnet, donc. <rire> Au cochonnet Oh j'ai une arme Magic t'as une un meilleure gars. arme que moi putain Oh mais <rire> il, il gâche ses balles comme ça Mec, moi je suis pauvre, toi tu tires une balle comme ça Écoute, euh, dans un pays y'a les exécutants et les exécuteurs ou les exécutés Les exécutés c'est ceux qui meurent hein. Ouais bah ça dépend quel pays on parle Du coup Allez ah, boum allez. En bas y'a plein de trucs Magic eh les voilà. gars, c'est quand même pas un deuxième <rire> Il a été Mascard il fait sa game alone Nous on est même pas avec lui oh, Y'a quelqu'un qui vient de se prendre le piège, c'est des barres Ah fil Euh On va pas genre dans la mauvaise direction là Non faut se stuff At Attendez attendez je regarde la carte Hey Pour rappeler la carte, il faut crier la carte <rire> La carte la carte Hello Dora, Ah I am the car. OH NON Mais Magic, mais Magic, tire Derrière, mais derrière Magic, derrière Et Magic, c'est un trou du cul Magic, réanime-moi Pousse-toi Magic, pousse-toi Nicolas Il me réanime, il m'a juste sa main au-dessus Mais mec vas-y, c'est un tue ou regarder Magic, c'est trop drôle Non, laisse-moi le sniper s'il te plaît. Par contre, vous avez un truc okay. pour vous soigner, s'il vous plaît? Nicolas, Nicolas, Nicolas, Nicolas dépose-le ou je te tue, hein? <rire> okay, ok, ok, ok, je vais je les... déposer. Dépose. Du moment que j'ai le fichier à pompe, y'a une AK verte hein, pour ceux qui veulent, euh, là-bas. Je vais bien, je un truc de Je suis vert. encore à 3 kills. Ah, Vas-y, ah, prends la, la, euh, la JQ. Vous avez des balles de sniper? Ouais, j'en ai une. Ah, ouais, <rire> j'ai tiré sans par exprès là aussi. Ah, j'ai peut-être les... des balles de snipe! Il est trop con, Magic! J'en ai une, t'es où? Ouais, j'arrive, j'arrive! Sors pas, il J'en ai, ai, ai posé! Il a, a tué une grenade en l'air! J'en une, une, voilà, ai posé une dans l'entrée de la maison, Elle a explosé en l'air, hein! Elle a explosé en l'air, ah, pas entendu, moi je. Par contre, vous avez ah des balles d'air, s'il vous plaît? J'en ai 183, tiens, je t'en passe. Oh, un peu. Oui. Passe la moitié! Merci! Ah, merde, posé mon air, <rire> Merci! <rire> Putain, il a failli te la prendre! Et il m'aurait prise, il serait mort! Voilà. Merci <rire> J'hésite à faire une connerie non Magic c'est Renan <rire> <rire> Mais prends ton M4 Magic Un oh pistolet C'est drôle quand même comme mot Non <rire> T'es vraiment un handicapé Magic Putain Nicolas mec je vais te buter, hein Mais reprends ton M4 euh, non, Il a pris un shield Nicolas bon, non, Oui mais a pris il a plus les M4 Il a plus les M4 Je l'ai je prise hein, je prise, hein. <rire> Ah non bah tant mieux ah. <rire> <rire> Il y a plus important dans la vie <rire> le L qui fait le philosophe. Bon euh, les gars les gars oh, y a, y a la, une... la zone, oh, la, zone oh, la zone bordel Oh mon dieu non for your life. Oh, On est dans la merde de ah, ouf La zone s'est arrêtée les gars, c'est un c'est un bon c'est bon Putain y'a un mec oh, oh non Bandage, bandage, mec t'es bandage hein Oh vite cours, cours, cours, cours, cours. Oh le Ah bah moi t'inquiète, je je. c'est ce que je fais, je, je bande. <rire> <Allez>. <rire> il est chiant, putain Putain, j'ai même pas pris le snipe. J'ai galéré 3 heures pour pas prendre le snipe. C'est moi qui t'ai pris Non. Bah si. C'est bon, moi je m'en suis, j'ai survécu aussi. Attends, je me, je bande, je bande. Il me donne un ah, bandage. J'appelle du Viagra. Ok. Bon, c'est pas grave, Magic. Ah, bah tant pis. Tu le comme ça, tu le donneras. Oh, il met 10 ans pour <rire> me donner un bandage. Oh, il y'a des mecs là-bas en face. Oh là est. Oh, est la merde. Moi, je suis dans ma zone. Moi <rire> j'suis dans ma sauve euh, euh on tire pas on tire pas Non tirez pas tirez pas tirez pas Ils oh, sont ouais. là ils sont là ils sont là Ils sont où Là ils me tire oh, dessus Oh putain Oh putain Wow wow wow wow wow y... Allez boum un, un qui est mort Ok je ne les vois pas Magic t'es aveugle ah. Oh merde Attendez les mecs Je vais le tuer Vous inquiétez pas aide nous bah dès que je me disais. Magic tire Putain Putain il m'a dit Mets des murs, mets des murs, mets des murs Magic C'est même pas ouais, moi qui m'a tué Je peux pas, Y'en a un autre là-bas Putain j'en ai là J'en ai bien, l'eau Mais il était tout seul en fait Putain j'ai fait 5 kills là, ça Oula Pourquoi bon, je meurs comme ça Ah un mec à gauche il est lu Là là là il est lui, En face de soi Ah bah je suis mort et lui, il y en a un autre qui arrive ok Allez Il y en a encore un je crois, hein. fais gaffe hein. Non c'est bon Je sais pas j'en ai tué trois Je regarde je regarde d'accord Non ils sont morts ils sont morts je peux le faire, Euh je peux le faire. il arrive bientôt donc t'inquiète pas t'inquiète pas ok Je, je m'arrête d'accord je vais aller dans un conteneur j'ai ma heal avec mes bandages Vous avez 20 secondes avant que la zone arrive non. Oui la zone là Prends prends euh. Prenez euh, lance roquettes et tout ça là Ouais le lance roquettes je le veux bien Mec tu les vois pas là non. Mais là, on voit pas, c'est en face de toi. Hein. Ah, il y, y a un arbre qui les cache, qui les cache. Là, là, là, tu vois Il derrière l'arbre. À droite, derrière l'arbre. Juste derrière l'arbre. Viens, dans la, maison, viens <rire> dans la maison, viens dans la maison, on va se cacher. Tu les as pas vus Non, je les vois pas. Hein. Et mec, Mais là, la à gauche, là, à gauche, hein. gauche. Ah oui, la grosse la grosse bâtisse, là. <rire> Sauf Viens, on va se cacher. Ah là. oui, ce bâtiment. moi je... Mais Tu me dis derrière un arbre, a, en fait, il y a un gros bâtiment énorme. J'entends personne, moi. Oh merde, pardon. Si y en a un oh. Couché oh. Non, non, attends. Oh ah. y'a le, le loot ici, viens voir dans cette maison Y'a une soupe, y'a une potion Oh je la veux bien Euh non, ouais, ouais, bah, le aussi il en, en a besoin, besoin. Dans la merde Ouais vas-y prends la alors ah, Un mec là où mascard, mascard à gauche Mascard Au de la colline y'a pas un mec à droite maintenant À droite là Non Ah non non c'était juste Mascard viens viens viens viens viens Ok Là fais une porche là Vas-y prends prends prend Prends l'ascar et prends une potion. Ça se tire euh. Con, Putain tire ils sont, euh, ils deux sont deux encore dans la zone, ils ont trop de chance. Putain ça me fait chier. Euh, tu veux... What Vas Faut faire gaffe dans aux... le oh, pied, dans le pied, dans le pied, dans le pied Dans le pied Lucas Dans le pied Tire à mort dans le pied mec Que dans le pied, que dans le pied, totalement dans le pied. Encore, encore. Je peux pas, <rire> j'en ai la plus Il a plus de balle, il a plus de balle. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, mascar J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Je suis à 60 HP. Enfin 40 HP. Oh le bâtard Il est chaud. Et lui, il est lui, il est lui. Viens, viens, viens, Mais protection, Regarde Oh ça arrive sur... Attends, attends, attends. Protection, protection, protection. Va dans la maison, va dans la maison. Non, non, bouge pas, bouge pas. Oh là, il y en a là. Oh putain, derrière le cache, derrière le rocher, derrière le rocher. Oh putain, ils sont... Le mec, je campe, ok. Fais gaffe. Non, mais il pas, mec, t'as pas le si j'ai le temps j le ici si, si, il, paye, il paye il paye il paye carrément moi, je, je regarde pense. dans le tour hein. 3 ouais. 2 1 allez oui, merci euh colline colline colline là oh là là, là juste là juste, là juste là juste là bien joué bien joué merde la zone oh Oh non! Je me suis fait, fait toucher! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, gaffe, gaffe, gaffe, gaffe, gaffe! Colline, Colline, Colline, Colline! Il toi, il lui, il lui! Ah ouais, tu t'es fait toucher sale! Ouais! Je vais aller sur la colline, ok? On va bouger, hein, parce qu'il faut bouger! Oh putain, ouais. mais ils ont encore eu de la chance! Ah okay, ouais. quoi ils ont fait? Oh mec, il faut tuer le mec tout seul là! Ouais, ouais. là-haut il y a un mec! On y va, on y va, on y va, on y va! Bien joué! Oh putain de merde, il a un... Mais oh, putain, oh attends, je... je me cache va, dans la va maison. dedans, va dedans, ouais. Ok. Oh, j'ai tué un hein, Ils ont tué. un trampoline, ils ont un trampoline. Oh. Attends, attends, attends, attends, attends. On heal tous, tout simplement. Il y a un, un seul mec, hein, Lucas. Un seul mec encore. Hein. Allez, prenez le trampoline, Lucas, mais. Allez, dans la base. Prenez le Lucas un mec pour le top 1, les mecs On l'a fait 6. alors qu'on est fatigué. C'est <rire> ouais. pas, pas fini, c'est pas fini. T'as fait il combien il de kills, doit... Mascard J'en ai fait 6. Putain j'en ai, ai fait 5 c'est les... une bonne de... game j'ai pas de bandage j'ai pas de bandage Moi aussi j'ai plus rien Oh merde Attends je de... suis y, de y en y'en a peut-être dehors d'or Y'en a y'en a j'en ai que 4 Il peut arriver à n'importe quel moment Y'a un piège y'a un piège un piège ouais. ouais. Attends écarte toi je vais faire tout péter hein Vas-y oh putain vas-y vas-y Merde j'ai tombé Oh le con <rire> <y> a plus de piège tout seul Je suis là je suis là je suis là euh, fais tout péter maintenant. Ah, oups. Oh putain, mec, tu me fait trop peur. Ah, mais, y a... mais non, il est pas là. hein Il est pas là, le type. Hein. Il est en. It was at this knew. He up. Il est en dessous, peut-être. Oh, merde, je suis trop con. Oh, illusion, t'es trop con. Je suis trop, trop Très. con. Il y a un autre piège dedans. Hein. Est il est dedans, il est dedans. Je le vois, je le vois. Il est derrière toi. <rire> non, non. non 2 <rire> Un mec là il a campé comme... Oh c'était vraiment un fils de pute lui C'est bon eh hey, on a fait une bonne game gros t'as fait combien de kills ouais, On a fait 6 Ça me fait chier parce que je suis mort comme un gros con là Ouais c'est vrai qu'on est mort très très con surtout moi hein.